Ok mais rapide alors hein. Oui non mais le temps, le temps, d'accord. Par contre c'est bien le paradoxe de ce confinement hein. Du temps, j'en ai carrément moins que je pensais. Non mais quand t'enlèves le temps d'école à la maison déjà. Le temps d'écrire ta dérogation de sortie. Le temps d'attente au magasin, oui. Le temps d'école à la maison aussi. Ah j'ai déjà dit. Non mais c'est un enfer. Non mais depuis jeudi on mutualise. Euh, je fais rédiger mes dérogations de sortie par ma fille. Bah c'est lui sort de dictée. Non, on fera une autre dictée de demain, ma chérie. Non mais bien sûr qu'on est tous dans le même bateau. Le Titanic. Bah, disons que je pensais plutôt à la barque des apôtres, là, avec la tempête. Ah non, mais moi, il m'a toujours épaté ce texte. Parce que les apôtres se font quand même engueuler alors qu'ils viennent demander de l'aide. Mais l'humeur de Jésus, ça veut bien dire un truc. Je pensais pas au sommet paradoxal, non. Bah plutôt qu'il faut savoir parfois euh, réveiller Jésus. Quitte à se faire un peu engueuler. Ah bah au moins une fois réveillé, il est efficace ce Jésus. Hein. Ah bah le vent qui avait quand même rien demandé, il s'est engueulé plus fort que les apôtres. Attends. Sachant que pendant la tempête, le vent souffle à 41 nœuds, combien de mètres cubes d'eau peuvent entrer dans la barque Non mais je te jure, les maths, ça m'épuise. Tu savais qu'il y avait 96 quarts d'heure dans une journée Oui, ou 288 créneaux de 5 minutes, je sais pas. Non mais c'est parce qu'en un quart d'heure, t'as quand même le temps de faire des choses. Ouais, une sieste, ouais. Bah disons qu'un quart d'heure, c'est plutôt le temps que je mets à me réveiller. Et je suis souvent d'une humeur de Jésus après. Ah ben bah sinon il y a un quart d'heure de prière, oui. Bah 96 quarts d'heure, ça permet quand même d'en laisser un pour Dieu. Bah d'autant que c'est pas un quart d'heure qu'on prend pour Dieu, mais plutôt un quart d'heure que Dieu prend avec nous. Ah non mais le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma façon de prier. Quand ils ont réveillé Jésus, les apôtres, c'est pas tellement qu'ils avaient envie de passer du temps avec lui, mais plutôt qu'ils avaient envie que Jésus soit présent avec eux. Oui, voilà, on peut prier en demandant à Jésus de se réveiller en nous. Non mais d'autant que même confiné on peut subir quelques tempêtes, oui. Ah ben bah, tant mieux si ça t'a donné envie de prier. Bah moi aussi, oui. Bah tu vois, histoire d'être parfaitement cohérent avec l'évangile, je vais peut-être commencer par une sieste. Allez, bon courage et on se rappelle.